J'ai toujours été passionné par le sport et le corps humain. Mais mon environnement socio-culturel m'a poussé vers des métiers plus sûrs. Après 8 ans dans l'industrie en tant qu'ingénieur, j'ai finalement réalisé que je devais poursuivre ma vraie vocation. Faire évoluer les connaissances en nutrition et en sciences de l'entraînement et aider les autres à atteindre leur plein potentiel. Et ça, c'est le Best Meal.